Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons encore parler de ce régime putiste narco de Mamadi Doumbouya. Et il faut que les Guinéens comprennent que la Guinée est prise en otage par des narcos. Et vous avez vu ça sur le révélateur qui Un narco interpellé par l'OCAD pendant qu'il s'apprêtait à avaler près d'un kilogramme de cocaïne. Je vous dis c'est de la distraction. Depuis qu'aujourd'hui, les Américains et les en Philippines, vous avez vu l'arrestation, l'arrestation de quelques personnes. l'arrestation de quelqu'un avec 58 kg de cocaïne partagez mettez le cœur. maintenant les bandits la semaine passée ils vous ont dit qu'ils ont arrêté un nigérian avec un kilo de cocaïne je vous ai dit c'est pour vous distraire Mamadi Dumbuya, c'est pour juste distraire les gens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont honte. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle. Parce qu'on les dénonce, ce sont des narcos. Maintenant, on vient nous dire, un, un narco interpellé par l'OCAD, pendant qu'il s'apprêtait à avaler près d'un kilo, kilogramme de cocaïne, qui va avaler un kilogramme Qui va avaler Qui va avaler un kilo les narcos sont connus, c'est pas caché. A commencer par Madi Dumbuya. A commencer par Madu Dumbuya. Par Amara Kamara. Par Amara Kamara. Les narcos sont connus. Le coup d'état, la vraie raison c'est ça. Vous allez venir nous distraire, fatiguer les Guinéens. Que oui, un narco. Montrez les gens, montrez les visages. Vous qui avez brûlé trois tonnes de cocaïne en pleine ville. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes ou vous pensez que la communauté internationale, les Américains ou les Européens, vous regardent comme des enfants Parce que vous êtes humiliés. 58 kg en provenance de Conakry. Des saisies records au Mali, au Sénégal, au Libéria. Vous avez honte aujourd'hui. Il faut venir s'asseoir, raconter des blabla. Ça là, c'est du tape à l'œil. Personne ne va croire à vos mensonges. Vous n'êtes que des narcos. Le coup d'État, c'est le coup d'État des narcos. Vous êtes perturbés aujourd'hui. Vous ne saviez même plus où mettre la tête. Vous êtes perturbés. Ça, là, c'est du tape à l'œil, je vous dis. C'est du tape à l'œil. D'ailleurs, je vais montrer le document euh, sur Amara. Voici le cours d'appel de Conakry. Cours d'appel de Conakry. Regardez. Cours d'appel de Conakry. Euh. Monsieur le secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux et de lutte anti-drogue du grand banditisme, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver si conjoint une commission rélogatoire numéro 004 dans la procédure suivie contre général Diara Kamara. Lui, c'est le père de Amara. Mettez le cœur. <rire> Et lieutenant Amara Kamara, voilà, donc euh, pour ne parler que ceux qui sont là aujourd'hui, Amara, il y a longtemps tu es dans l'affaire là, donc moi voici les documents, voici les documents, donc quand moi le général je parle avec les documents, quand je parle c'est avec les documents, vous voyez, Amara Kamara, ton nom est cité dedans. Vous n'allez pas dire non, c'est maintenant les gens. Non, Amara, ton nom est cité ici. Je ne parlerai pas de ton papa. Mais toi, Amara, voici ton nom est bel et bien cité ici. Voilà, attendez, hein, je vais bien agrandir. Et vous allez voir. Lieutenant Amara Kamara. Lieutenant Amara Kamara. Vous voyez? Lieutenant Amara Kamara. Amara, toi tu vas venir nous dire quoi. Les patriotes, il y a d'autres, quand vous mettez les cœurs, ça se transforme en tête de mort. C'est pour vous dire que le virus qu'ils ont mis contre nos pages pour réduire la visibilité, mais même s'ils font ça, ils ne peuvent pas. Parce que le général, la voix, c'est jusqu'à Yomou. Parce que le général, c'est jusqu'à Mali-Yemberin. Ça traverse le monde. Donc quand vous mettez les têtes, de, quand vous mettez les cœurs, si vous voyez que c'est tête de mort, arrêtez, ce n'est pas la peine. C'est pour vous dire le système, vous êtes sous dans leur système de virus. Parce que tous ceux qui ont l'habitude de mettre les cœurs, les bandits du CNRD, je vous ai dit, ils ont peur. Ils ont peur de notre la communication que nous faisons sur eux. Personne n'ose parler là-bas. Personne n'ose parler. Donc, Amara, voici. Tu es cité ici, Amara. Le coup d'état des narcos. Sinon, toi, Amara, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait Toi, Amara, qu'est-ce que le président Alpha Condé, il n'a pas fait pour toi Directeur de l'école militaire à ton âge. C'est-à-dire on t'a humilié Kako Toi, tu vas venir, vous, vous allez venir aujourd'hui, vous allez comploter contre le président Fakoné que Dangala, nous Kokoka fait sous l'ombalilou. Non. Donc, Amara, tu ne diras pas que moi j'étais accusé. C'est pourquoi moi j'assume mes propos. Tout ce que j'ai dit là, j'assume. Mamadou Doumbouya était un narco, un criminel. Le 5 septembre, il a tué. Mamadou Doumbouya continue encore à faire du mal à l'armée guinéenne aujourd'hui. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez contre le Général 5 étoiles Rien contre le Général 5 étoiles. Donc, arrêtez vos blablas. Il faut avoir honte. Vous avez sali l'image de notre pays aujourd'hui. Des saisies records. Aujourd'hui, vous avez transformé euh, la minière. Vous avez transformé là-bas. À un lieu de déchargement, à partir de 18 h Vous bloquez des carrés fous. Nous sommes au courant de tout ça là. Mamadi Doumbouya. Il faut avoir honte, Mamadi, l'image de notre pays. Tu ne peux rien apporter à ce pays, Mamadi. Tu n'es qu'un simple narco. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne peux rien apporter à la Guinée, à part la démagogie. Être grand, gros, grand, là, c'est zéro, Mamadi. Tu ne peux pas. On dit d'organiser des élections et foutre-le camp. tu ne veux pas le faire. Voici la dernière fois, Baouri. Pour vous dire combien de fois, Baouri même qui dit que lui, il prédit des... Des avenirs avenir sombres pour l'UFDG et le RPG. Baouri, tu le sais bel et bien, l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, unis les deux. Il y a quelle force politique en face Si le rôle de Mamadi, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Comment vous, vous pouvez dire que ces partis-là, ils ont des avenirs sombres Aujourd'hui, parce que qu a, tout le monde doit se plier à Mamadi Doumbouya. Baouri, les gens ne peuvent pas être comme vous. Parce que vous êtes des vendus, vous n'avez pas de dignité. Tu t'es battu en politique pendant... Voilà. Donc, ça ne marche pas. Baouri, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Après le mois de Ramadan, vous allez sentir... Baouri, Mamadi Doumbouya ne fait peur à personne. Une fois que le peuple décide, vous ne pouvez rien. Une fois que le peuple décide, vous ne pouvez rien. Une fois que le peuple décide, vous ne pouvez rien, décide, ne pouvez rien du tout. Mamadi Doumbouya, il va dégager. Il a été clair devant Alain Foucault. Il dit s'il a peur de quelque chose, il a peur du soulèvement populaire. Donc arrêtez de distraire les gens. Vous connaissez le pourcentage électoral de l'UFDG. Vous connaissez le pourcentage électoral du RPG. Parce que vous avez accepté les 5 ans d'accompagner le bandit, le tonneau vide. Maintenant, c'est pour dire ceux qui, ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui veulent aujourd'hui aller aux élections. Sinon, de la manière que vous avez accepté euh, Dumbuya. Pourquoi vous n'avez pas accepté Dadis à l'époque Baouri, toi tu n'étais pas le président de l'organisation de la manifestation du, euh, au stade du 28 septembre. Tu étais le président de l'organisation. Alors, toi tu vas venir nous parler de quoi Que non pas de manifestation. En France, ceux qui soutiennent Mamadi Dumbuya, il n'y a pas de manifestation. Baouri, en France aujourd'hui là, tu ne vois pas, pour les réformes, un bandit va venir mettre 14 000 personnes à la retraite. Lui, il est qui Mamadou Doumbouya est qui Tu viens, tu dis, non, troisième mandat, les Guinéens ne se parlaient pas. Le bandit, aujourd'hui, il ne donne pas la chance aux leaders. Est-ce que lui, il écoute aujourd'hui Il écoute Sidia. Est-ce que le bandit, aujourd'hui, il écoute les responsables du RPG Le bandit se croit un roi Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire et vous voulez que non, qu'on laisse là, qu'on croise les bras, on laisse des tonneaux vides comme des amaras comme ça, en train de gâter ce pays Des, des disparitions dans l'armée, chaque jour. Des disparitions. Des disparitions chaque jour. Et vous voulez que non, on s'asseye, qu'on ne parle pas, on vient là, on dit oui, la transition, ça va aller. Et on est là à cause des prières. En tout cas, ça ne se fera pas devant nous. Le narco, le poutchiste, le traite doit dégager. Mamadi mato L'année passée, vous avez tous vu, le mois de Ramadan, les démagogues, ils ont voulu imiter les anciens du RPG. Mais cette année-là, vous avez vu quoi comme don Vous avez vu quoi comme don Tout ça-là, je fais pour que ces bandits-là puissent aider les pauvres. Je veux que ces bandits-là prennent le courage, c'est-à-dire décident d'offrir des sacs de riz, du sucre, en tout cas du vivre à ces pauvres citoyens. À cause de vous, les gens sont pauvres aujourd'hui. Des tonneaux vides, vous n'avez aucune notion de la République. Les narcos du CNRD, là. L'armée n'a rien à foutre dedans. À cause des quatre personnes aujourd'hui, la Guinée à terre Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Et là, il m'a dit Ces alcooliques qui sont à côté, moi, je ne les considère même pas. Parce que quand tu coupes la tête du serpent, c'est fini. Une fois qu'on coupe la tête du serpent, le reste, là, c'est fini. Donc, au moins, ayez de la sympathie. Au lieu de faire de la démagogie. Oh, on allait en Tunisie. Voici les Guinéens, les images maintenant sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas pour les Sénégalais. Vous ne voyez pas pour les Maliens. Parce que c'est ça le général. Parce que je vous pique chaque fois. Au lieu d'envoyer des Boeing, aller chercher des compatriotes. 300, 000, 300 personnes, 350 personnes, 400 personnes. Non. On ne fait pas sans faire la démagogie avion qui n'a pas, pas fait d'inspection d'abord, rien du tout, vous prenez le risque de transporter nos compatriotes. Et si cet avion avait fait l'accident, c'est pour, pour dire quoi Avion 49 plats, avion vieux, combien d'années Avion qui appartient à un Libanais, avion qui n'a pas été acheté, avion qui n'a pas été donné, avion qui n'a pas été prêté, avion que vous aviez pour transporter votre cocaïne, c'est tout. Mais vous avez vu le résultat aujourd'hui, l'image de nos compatriotes. En Tunisie, vous étiez là à dire, oh, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire toute la délégation gouvernementale à l'aéroport. Tandis que la Côte d'Ivoire, personne n'a vu le président. On a vu seulement une délégation aller les accueillir. Ça, ça ne fait même pas partie du développement d'un pays. Mais comme vous êtes des petites personnes, dit Medina Nawora, aucune notion de la République. C'est-à-dire, Obara Yagina Tongo, Wafindi, Njoginana vous n'êtes que des petites personnes dans la tête. Aucune notion de la République. Vous pensez, que ça l'on peut appeler une République, la Guinée actuellement, avec vos bêtises que vous êtes en train de faire du populisme, l'amaturisme dans les affaires, vous voulez qu'on qu vienne encore en accompagner. Bon, je continue. Euh, affaire de Guinée Games. Vous savez, je vous avais parlé la dernière fois. Je vous dis, et je le répète, je ne suis pas contre Antonio Soares. Mais la méthode, la procédure du CNRD, c'est ce qui me pousse à parler. Sinon, je l'ai dit, depuis qu'ils ont retiré Guinée-Games à Antonio Soaré, le sport guinéen est mort. Regardez, compétition internationale, le championnat national, le sport guinéen actuellement a du mal à se relever comparativement au Sénégal et aux autres pays, le Mali, la Côte d'Ivoire. Parce que oui, Antonio Soaré, même s'il faisait profit avec Guinée-Games, il a beaucoup investi dans le sport des infrastructures, les joueurs étaient dans les meilleures conditions, ils étaient entretenus. Mais moi, c'est la procédure de ces, ces gens-là. Ils sont venus, ils ont retiré Guinée Games, ils ont mis au compte de la Lunagui. C'est la politique. Quand le poutiste nous parlait de personnalisation de la chose publique, tout le monde a vu la campagne à Dengirai. Djulde les Antonio Soiré et la délégation même du CNRD, ils étaient tous là-bas. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je vous explique leur manière de voler. Aujourd'hui, ils, ils, ils viennent de nommer quelqu'un au niveau de régulation, bah, je ne sais pas, des prises de décision pour la loterie en Guinée. Quelqu'un d'origine malienne qu'on a nommé. Quelqu'un très proche du puissant Antonio Soiré. Aujourd'hui, c'est pour tout faire redonner tout encore à Antonio Soare donner à Antonio Soare n'est pas un problème pour moi mais les bandits qui sont derrière les jours des gens à la présidence moi je vous ai dit, leur mode de vol une fois que ça vient, ils ont un paquet ils auront un paquet au lieu de payer l'impôt, beaucoup d'impôts comme au temps du président Fakonde, ont demandé à Antonio Soare maintenant ces bandits là, ils veulent tout faire influencer pour redonner encore Guinée Games à Antonio Soare ce n'est pas pour alimenter les caisses de l'État. Hein. personne ne peut mieux faire Guinée Games qu'Antonio Soare mais s'il faut payer plus d'impôts, ça va au compte de l'État. mais les bandits aujourd'hui, la politique les djuldés et leurs amis les amis de Mamadou Doumbouya à la présidence ils sont en train de tout faire aujourd'hui même à je vous avez parlé, le décret la dernière fois 9 milliards, ce qui a été débloqué. Et ils se sont partagés ça entre eux là-bas. Les Djiba et consorts. Tout ça pour que Guinée Games revienne. Chaque fin du mois, nos soirée, les vestes des pots de vin. Si vous voulez donner entre nos soirée, moi-même je le dis, c'est une bonne chose. Si on doit payer, s'il doit payer de l'impôt dans les caisses de l'État, pour nous dire, avoir le contrat avant, combien il payait, moi je peux comprendre. Mais votre politique de vous enrichir sur le dos du peuple. Je suis déjà au courant. Et là, Je vous ai déjà parlé vos méthodes, les amara. comment vous volez. Il y a déjà même les là, garage du gouvernement, beaucoup de choses. Depuis le temps de CNDD, il y a beaucoup qui sont venus ici qui ont dit que, que l'État les devait. Ils ont monté des faux dossiers. Ils ont des bons amis à la présidence qui influencent au niveau du trésor public. On paye ces gens-là. Eux, en contrepartie, on les donne aussi leur bonus. Si c'est 10 milliards, on les donne 3 milliards. C'est comme ça les Amara, les Djiba, tous ces gens-là, les papa Fufana, tous ces gens proches de Mamadi Doumbouya, ils sont en train de s'enrichir aujourd'hui. Je vous ai parlé de Ibrahim, Quelqu'un qui a la présence. Même un rendez-vous avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, des hommes d'affaires, c'est autour de 100 000 dollars. Un rendez-vous seulement. Un rendez-vous. C'est-à-dire, toi, tu viens un homme d'affaires, un businessman, tu viens d'ailleurs. Ça dit, c'est 100 000 dollars qu'il faut payer. Ça dit, avec vos méthodes enfantines, bambin, bam, vous allez nous dire que la Guinée va avancer comme ça. Vous êtes là à humilier nos élites. Aujourd'hui, c'est le docteur, docteur Diane que vous êtes en train d'humilier. Aujourd'hui, Mamadi a des étages, a des immeubles partout. C'est tout simplement la force qui est là. C'est la force que vous êtes en train d'exercer. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas la justice. Chalou Sinon, moi, je t'ai demandé hier. Comment? Mamadi Kaba, le narco s'est évadé à l'hôpital. Il n'y a jamais eu de poursuite contre qui que ce soit. Parce que vous l'avez envoyé, escorté. Les pénitentiaires n'ont rien à voir dedans. Mais vous n'avez pas fait de poursuite contre qui que ce soit. Contre X, non. Un grand narco qui a été arrêté. Donc, euh, vous n'avez jamais parlé de poursuite, Chalourette, contre ce dernier. Mais aujourd'hui, à Kindia, paf, poursuite. Toi, tout le temps, c'est poursuite. Il y a des gens qui sont évadés à Kindia, paf, poursuite. Chalourette, dis-nous, pourquoi le cas de Mamadi, tu n'as pas fait de poursuite Parce que vous l'avez fait sortir, vous l'avez fait évader. Et actuellement, il est, en, il est quelque part en France. Vous avez donné combien de passeports de service en un temps record même la dernière fois Bachir vous avez vu Bachir ne parle pas maintenant je vous dis c'est pas un gouvernement c'est pourquoi quand vous voyez Gomu même aller s'arrêter à la mosquée pour dire, faire le semblant de prier c'est que c'est la peur au ventre soit tu travailles, tu fais ce que le bandit demande, c'est que l'entourage du bandit demande, sinon Gomu n'avait pas besoin d'aller s'arrêter là bas à la mosquée donc les Bachir aujourd'hui Bachir avait parlé, Bachir il travaillait comme ça se devait ils ont donné plus de 1600 et quelques passeports de service. Il y a les, les amis de Mamadou Doumbouya. Beaucoup sont ici aux États-Unis. Beaucoup sont venus à travers ces passeports. Il y a beaucoup en plus qui étaient recherchés ici aux États-Unis dans des affaires louches, crédit card, de drogue. Mais quand ils ont compris qu'ils étaient recherchés, ils ont pris la fuite. Donc l'État américain ne les a pas pris. Ils n'ont pas fait des empreintes. Ils ont fui. Ils ont quitté le pays. Maintenant, ils sont revenus comme étant des diplomates. Pourtant, ils ne sont même pas eh, aux Nations Unies. Ils ne sont pas à l'ambassade. Ils sont venus pour leurs affaires louches. Ils sont là avec des passeports de service. Ils sont nombreux ici aux États-Unis. Ils sont à New York, ils sont à Philadelphie, ils sont à Hawaii, ils sont à Atlanta. Ils sont un peu partout aux États-Unis. Ça, c'est une république, ça. Bachir, à un moment donné, avait dit que tous ces gens-là, une fois qu'ils rentrent, de saisir les passeports, mais beaucoup... Beaucoup sont toujours à l'étranger avec ces passeports diplomatiques. Comment on peut donner plus de 1600 et quelques passeports de service en un temps record Vous venez juste, vous avez arrêté tout. Et vous voulez que non, qu'on ça, ça' on vous regarde dans vos bêtises. Vous êtes là à humilier les gens. Vous êtes là à voler, on voit, on voit au vu au sud de tout le monde. Donc, quand le CNRD, ça ne marchera pas. Nous, nous sommes là. Le combat, rien ne va nous empêcher. Rien ne va nous empêcher de parler. Et comme les bonnes personnes, tous ceux qui aiment le général 5 étoiles, je vous avais dit, quand tu es avec un... Euh, euh, c'est-à-dire le combat avec un mieux, il faut lui faire parler. Je vous ai dit, c'est fini. L'affaire, je laisse le reste à la justice. Je remercie tout le monde. Déjà, moi, quand tu es fort, quand tu es influenceur, ton adversaire, tu le fais parler. Je vous ai déjà dit, je n'ai plus rien à dire. S'ils veulent, même s'ils me voient quelque part encore, ils peuvent venir filmer pour dire autre chose. Moi, tout ce que je cherchais, c'était de montrer à ceux qui sont flanqués là-bas, qui ne comprennent rien, que moi, j'étais dans la maison du missionnaire du CNRD. Moi, j'avais quitté trois mois. C'est tout ce que j'étais en train de prouver aux gens. Et comme il a dit devant tout le monde dans sa vidéo, « Wallah, c'est fini. » Je suis tellement à l'aise aujourd'hui que je dors tranquille maintenant. Quand tu dis à quelqu'un que... Toi, tu as changé la clé. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans la maison là-bas. La personne n'est plus dans la maison là-bas. Tu dis que la personne... D'abord, j'ai montré les preuves que oui. Et Il m'a dit de venir chercher le reste de mes trucs qui étaient là-bas. Les trucs que moi, je ne portais même pas. Vous avez vu. Donc, il m'a dit de venir. Vous avez tous compris la partie. Donc, il fallait qu'il parle. Il fallait mettre sa photo. Que lui-même, il sache que oui. Ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Mais vous avez vu maintenant. Donc, Aujourd'hui, il a, il continue à bavarder, mais moi je vous ai dit, je ne vais plus répondre. C'est ma dernière vidéo. L'affaire est déjà à la justice. Et le reste, et pour vous dire combien de fois, il m'a encore donné plus. Parce que il parlait à travers les gens que moi je ne savais pas ce qu'il avait dans la maison. Il dit qu'il avait des caméras. Donc moi, quand je me lavais nuit, il avait tous, il avait tout ça là. Donc ça va maintenant. Ce n'est plus question de loyer. Parce que tout ça, ça va. D'après lui, c'était loyer, non et ces gens-là qui pensaient qu'ils pouvaient rembourser le général. Je vous ai dit, laissez, c'est des enfants. Souvent, quand je parle, laissez-moi, parce que quand tu es fort que des personnes, la guerre de communication, il faut... Le... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils vont venir s'exposer. On dit aux États-Unis, quelqu'un va grimper étage. Je... <rire> Donc, tout ça là, pour ceux qui sont intelligents, qui écoutent, vont comprendre que ce qui était derrière, tout ça. Hein? Donc, est-ce que moi, le général, 5 étoiles, est-ce que moi, j'ai besoin encore de parler quelqu'un qui dit qu'il est libéré Ça, c'est le profil de qui De notre frère. C'est son profil qui est là. Ça, c'est le profil de qui encore C'est son profil qui est là. Wallah, moi, je ne savais même pas qu'il avait mis tout ça là. Donc, c'est pour vous dire, Dieu merci. Dieu merci. Le mensonge qui a été monté, lui-même, il est venu démonter ça. Pour dire que Damaro n'était pas là-bas. Damaro est venu. Damaro a grimpé. Si Damaro avait grimpé, le policier était là-bas. On allait arrêter Damaro. Donc, c'est pour vous dire, je dis à toutes les bonnes personnes, tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont écrit, pour me dire, Damaro, laisse tomber, continue. Moi, c'est fini. Le reste, tout ce que vous allez entendre maintenant, c'est la justice. Je vous promets, je ne vais plus venir ici. À je n'essayais ne pas à me justifier. Moi seulement, c'était les photos que je mettais après. Parce que les gens ne comprennent pas les choses de la même manière. Quand on vient, on te dénigre. Parce que tu déranges le CNRD. Et la connexion entre eux et le CNRD, je n'ai plus... Qu'est-ce que je vais présenter encore Qu'est-ce que je vais dire encore Qu'est-ce que moi, Damaro, je vais dire encore Donc je dis, Dieu merci. Si moi, on ne m'a pas tué, on ne m'a pas retiré ma parole, on m'a pas... ça dit ma personnalité... Ils n'ont rien enlevé. Tout ce que je peux dire, c'est de dire Dieu merci. Le combat, nous continuons le combat. Ils ne peuvent rien contre moi. La bénédiction, vos prières que vous, fa prières que vous faites envers le général 5 étoiles, c'est ce qui m'épargne de ces gens-là. Sinon, être dans la même maison que ton ennemi, il n'a pas pu t'atteindre. Il vient, il te filme, il va te rabaisser. Là, tout le monde a compris maintenant. Donc, euh, Merci infiniment à tous ceux qui prient pour moi. Tous ceux qui me donnent des conseils, je vous ai dit, c'est fini. Le reste maintenant, c'est à la justice. Les vidéos, tout est là. Donc, on va régler ça comme ça. Merci infiniment et le combat continue. à bas les poutistes, à bas les narcos, à bas tonovite, à bas Mamadou Doumbouya, à bas eh, Idi Amin, à bas Amara, à bas Bala Samoura. Voici des gens aujourd'hui qui ont pris le pays en otage, qui font souffrir notre armée, qui font souffrir la population. Ils n'ont ni le niveau des tocards, des vauriens qui sont là aujourd'hui à prendre le pays en otage. Pas de relation. Des amateurs seulement. Donc si vous pensez qu'on va rester là, vous allez humilier nos élites. Vous avez quoi Des vauriens, des tonneaux vides. Mais dégagez Si vraiment vous avez la volonté de ramener la démocratie dans ce pays une année et demie, les élections étaient déjà finies. Mais quand vous êtes, vous avez fait le coup d'état. C'était un instinct de survie. C'est de chercher encore à survivre, mais ça ne passera pas. Vous allez dégager, Inch'Allah, et la vérité va.